Aujourd'hui le 14 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales, ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement militaire de l'ennemi dans les zones des colonies de Novoslovskois de la République populaire de Luhansk, ainsi que de Dvurekneia, Tabavka, Peshano et Brest de la région de Kharkov. Au cours de la journée, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, 5 camionnettes, Trois voitures et un obusier automoteur Vosdika ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, à la suite de frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, deux tirs d'artillerie et deux systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, des unités des forces armées ukrainiennes ont été touchées dans les zones des colonies de Terny, de la République Populaire de Donetsk, Stelmaovka de la République Populaire de Lugansk et la foresterie Soribriansky. Jusqu'à 100 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, deux véhicules. Un nos des 30 et 31 Gradem LRS ont été détruits. Plus de 60 militaires ukrainiens, quatre véhicules, 4 bus Imstab et une installation Gradem LRS ont été détruits au cours d'opérations offensives du groupe de forces au sud, de frappes aériennes et de tirs d'artillerie en direction de Donetsk. En outre, un hangar contenant du matériel militaire de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République Populaire de Donetsk. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, L'aviation et l'artillerie opérationnelle tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies. Devu les dards de la République populaire de Donetsk, le Van Vanerokov de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour s'élevaient à 40 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés et deux obusiers et des 30. Toujours dans la zone du village de Malinovka, région de Zaporozhye, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit. En direction de Kherson, un obusim stabé a été détruit lors d'un combat de contre-batterie. En outre, deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies d'Antonovka dans la région de Kherson et de et dans la région de Dnepropetrovsk. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 93 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions, de tirs, des effectifs et du matériel militaire dans 108 districts en une journée. Dans la zone de la colonie de Monachinovka, région de Kharkiv, le poste de commandement de l'unité de guerre électronique des forces armées ukrainiennes a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 près du village de Shrovkovka dans la République Populaire de Donetsk et abattu un hélicoptère militaire de l'armée 2. L'air ukrainienne près du village de Slavyanka dans la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar et détruit 7 véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies. De Novovo Dianois, Kolomy ishika Zitlovka de la République populaire de Lugansk, Oleksandrivka, Kiryovka de la République populaire de Donetsk et Poloji de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 385 avions, 208 hélicoptères, 3.121 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7.859 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.019 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 4.091 artilleries de campagne et mortiers, ainsi que 8.377 unités de véhicules militaires spéciaux.